Les systèmes d'alarme traditionnels ne se déclenchent que lorsqu'une porte ou une fenêtre sont déjà ouvertes. Et ils vous alertent alors qu'il est déjà trop tard. Et s'il existait un meilleur moyen de protéger votre domicile ou votre entreprise Et cela avec un seul appareil. Voici Arub, le système d'alarme ingénieux qui protège proactivement ce qui compte le plus. A l'aide d'une analyse acoustique intelligente, toute votre propriété se trouve protégée. Ce système d'alarme primée reconnaît les bruits suspects aux portes et aux fenêtres et déclenche une alerte avant une effraction. Et vous informe en temps réel partout dans le monde. Découvrez la sécurité parfaite et gardez un contrôle total sur votre domicile ou votre entreprise. Avec Arub, le système de sécurité préventive prochaine génération fabriqué en Suisse.